ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en tout cas, il y avait une période d'incertitude, qu'entre un modèle médiéval de la guerre sur mer, qu'on voit assez bien, qui globalement, forcément, passe par le corps à corps, puisque vous n'avez pas vraiment de moyens de vous taper dessus à distance, en, en vérité, et effectivement, cette image qu'on a souvent de ce qu'on appellera la, la, la, la guerre de ligne, en fait, où pour se battre sur mer, c'est essentiellement, les flottes se disposent, en vérité en file, euh, à la queue le le quasiment, et se canonnent euh, l'une l'autre, jusqu globalement jusqu'à ce qu'il y en ait l'une des deux qui en ait marre. Euh, en vérité, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça prend du temps. Ça prend même beaucoup de temps, ça prend, selon comment vous comptez, ça prend entre deux et trois siècles, en vérité, pour que ce nouveau modèle de la guerre sur mer apparaisse. Et en, entre, pendant ce temps, pendant ces deux ou trois siècles, on a une période intéressante où le canon euh, arrive un petit peu en mer, mais ça ne marche pas encore très bien, pour plein de raisons physiques euh, qui sont très évidentes, qui, euh, qui sont en fait qu'un canon, ça ne marche pas. Euh, C'est très compliqué comme outil, et, et la mer est à peu près le pire endroit pour essayer de le, mettre, euh, de le mettre en action. Et donc on a une période vraiment très longue, où oui, on a un mélange entre une sorte de rémanence du passé, des abordages, du corps à corps, et donc d'un combat qui est vraiment à très courte distance, avec ce que ça implique de euh, violence très forte de sauvagerie même, et euh, surtout un côté absolument sans retour, puisque quand vous êtes à l'abordage, en général, ça ne se termine pas jusqu'à ce qu'il y en ait un des, deux qui, un des deux équipages qui soit à peu près terminé, euh, enfin qui soit essentiellement mort. Et, euh, et ce moment qui sera celui de la guerre de lune, qui est un modèle assez stable, qu'on connaît bien, il y a déjà eu des travaux dessus, le vaisseau de 74 canons, etc. Bon, C'est la, euh, la guerre sur mer, mer telle qu'on a l'image un peu canonique, le, cas de le dire. Euh, Et du coup, ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir comment progressivement on réussit à passer de l'un à l'autre et le temps que ça prend. Bah, le canon, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il arrive très tôt. Le canon, un canon, ça apparaît en mer dès le 14e siècle. On en a quand même pas mal dès le 15e siècle. Et pour autant, si vous regardez à la fin de ma période, donc encore au milieu du 17e siècle, vous avez encore des flottes de plusieurs dizaines de vaisseaux qui sont capables de se canonner l'une l'autre pendant des heures et des jours sans jamais faire des dommages significatifs. Alors ça ne veut pas dire que l'artillerie ne fonctionne pas, ça veut dire qu'elle peut ne pas fonctionner, et que euh, dès lors, on est, euh, on est dans une sorte d'incorporation un peu bâtarde, on a des canons, mais ce n'est pas vraiment une arme suffisante, enfin, en tout cas suffisamment fiable, pour centrer tout l'art de la guerre autour de cet objet. Donc, voilà, on est, les canons sont là depuis la fin du Moyen-Âge, mais en vérité, les canons efficaces, euh, déterminants, et surtout qui détermine les formes de la guerre sur mer, ce sera à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle au moins. C'est l'Atlantique aussi par opposition à la Méditerranée, parce qu'en Méditerranée, il y a une particularité, c'est la présence de galères. Et les galères, c'est... Alors, il y a quelques galères en Atlantique aussi, hein, mais ce n'est pas, pas le, le, le, le navire déterminant. Et en fait, ça change beaucoup de choses, la galère, parce que sur des galères, on met très tôt des canons et très rapidement, c'est à peu près efficace. Parce qu'en fait, le fait est que la propulsion par rame, ça fait des navires très maniables. Et donc, on peut mettre des canons dans l'axe des galères assez tôt et ça marche assez bien. Beaucoup plus intéressant, je trouve, euh, en Atlantique, parce qu'on est obligé de... Ce sont des voiliers, très majoritairement, parce que les conditions de navigation le favorisent. Et du coup, mettre des canons sur des voiliers, c'est un enjeu nettement plus fort. Et donc, on a beaucoup plus euh, ce, ce côté incertitude et cette période de transition et cet art de la guerre mixte et, et hybride euh, qui, moi, m'a intéressé. Le problème des canons, c'est que ça coûte très très cher, pendant très longtemps, et que en fait, jusqu'à euh, la fin du XVIIe siècle, surtout, il n'y aura pas vraiment les structures, notamment étatiques, qui permettent d'avoir euh, les moyens en fait, pour équiper les canons de manière un peu uniforme. Et de ce retard vient le fait que en fait, les, les navires sont un peu équipés de briques et de brocs, de canons qui viennent à droite, à gauche, qui n'ont pas tous les mêmes calibres, donc euh, tout, rien n'est uniformisé, et du coup on se retrouve à essayer tant bien que mal de s'adapter au matériel qui est disponible sur le navire. Et c'est pour ça, justement, que euh, cet art de la guerre n'est pas si efficace que ça, en tout cas, n'est pas si standardisé que ça, parce que, précisément, les canons, c'est un investissement monumental, ce qui fait qu'on a tendance à les garder tant qu'on peut, euh, et que, du coup, pendant très longtemps, on a cette espèce d'équipement de, de, de, composite des navires, bon, qui rend euh, problématique l'apparition en fait de standards, euh, et d'une efficacité euh, suffisante pour le combat naval. Non, à la fin du XVIIe siècle, on est dans le modèle de la ligne de bataille, donc effectivement où le canon euh, est l'outil principal et où en fait, ce que ça implique la ligne de bataille, c'est que euh, c'est le canon qui déterminera tout puisque vous allez rester à distance pendant assez longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y a toujours des exceptions. Euh, selon tel ou tel rapport de force, il peut arriver qu'on arrive à des abordages, à des flottes qui essayent de rompre la file de l'adversaire. Mais il reste que ce sont des cas relativement exceptionnels parce que c'est un modèle qui est très efficace. À partir du moment où les canons sont suffisamment performants, c'est un modèle qui est très stable, très efficace. Et du coup, les abordages, le corps à corps, ça, reste, ça, ça deviendra du domaine de l'exception. Il y a des exceptions très célèbres. Trafalgar est un très bon exemple de flotte qui rompt la ligne. Mais il reste que ça devient... Voilà, un peu marginal et ça n'est plus euh, une vraie option, c'est plus une des options qui sont réellement sur la table euh, devant tout affrontement euh, en mer.